Mes chers élèves de c 1 bonjour. Euh, Aujourd'hui, on va voir la correction des activités de grammaire. Il s'agit de masculin et féminin numéro 2. Vous pouvez consulter votre livre ou votre manuel, page 100. Alors, prenez, s'il vous plaît, votre cahier d'activité, pas 62, et suivez avec moi. Alors, aujourd'hui, on va voir la correction de ces activités, sans plusieurs. Regardez ici. Oh là là, sans plusieurs, mais on va tout comprendre. Mais d'abord, il faut lire, je retiens. Un nom peut être, peut être du genre masculin ou du genre féminin. Alors, un nom peut être du genre masculin. Pour savoir, il faut tout simplement regarder le petit mot ici, devant le nom, un ou deux. Ou du genre féminin, une ou la. On écrit le féminin des nom en leur ajoutant la lettre E, normalement. Comme l'exemple de une amie avec E, une renarde avec E, une lapine, etc. On peut aussi ajouter un accent grave. Comme la première, ou double la consonne finale, comme une chatte, un chat une chatte, ou changer la consonne finale, par exemple, une louve, un loup, une louve, une voleuse, un voleur une voleuse. Alors, écrit le féminin des noms suivants, puis entoure la marque du féminin. On a un ami, un ours, un voisin, un éléphant. Un invité, un lapin. On ajoute uniquement « eux » à la fin. Par exemple, une amie, un ours, une ours, une voisine, une éléphante, une invitée, une lapine. On ajoute « e du féminin à la fin de chaque nom. « Amis » avec « eux »,« ours »,« voisine »,« éléphante »,« invitée »,« lapine. on complète le tableau, en écrit le féminin du nom Suivons le modèle, par exemple, un épicé, une épicière, un écolier, une écolière, c'est la même chose avec l'accent grave. Un bijoutier, une bijoutière, un fermier, une infirmière, c'est vraiment facile. Un coiffeur, par exemple, une coiffeuse, on dit hein, une chanteuse, une joueuse, une nageuse, toujours avec euse à alors... euh, princess, Un prince, et princesse, par exemple, Un tigre, une tigresse, un maître, une maîtresse, un ogre, une ogresse, c'est vraiment facile. Alors, récris les phrases en mettant les noms sur l'union masculin. Et fais attention aux déterminants. Alors, pardon. Récris les phrases en mettant les noms sur l'union masculin. Fais attention aux déterminants. Par exemple, ici, la boulangerie vend du pain à sa cliente. On dit, le boulanger, avec ER à la fin, vend du pain à son client. À son client. À son, son, son client. Alors, cette chanteuse est sur la scène avec une musicienne. Alors, ce chanteur, ce chanteur, ce chanteur, avec R à la fin, est sur la scène avec un musicien. Musicien avec I-E-N, une musicienne, un musicien, I-E-N seulement. La directrice a disputé les collègues. On dit le directeur a disputé les colliers. Alors, la boulangère, le boulanger, sa cliente, son client, cette chanteuse, ce chanteur, une musicienne, un musicien, le, la directrice, le directeur, les colliers, les colliers. Alors, le nom féminin est parfois différent du nom masculin. Relais chaque nom masculin à son, à son féminin. Par exemple, ici, un frère, un oncle, un homme, un coq, un cheval, un bélier. On va chercher chaque nom masculin. à son féminin. Un frère, on dit un frère, une soeur. Un oncle, une tante. Je crois, oui. Un homme, une femme. Un coq, une, pole, une poule. Un cheval, une jument un bélier, euh, une brebis, un frère, une soeur, un oncle, une tante, un homme, une femme, un coq, une poule, un cheval avec euh, une jument et un jument un bélier avec une, euh, une brebis. Voilà. Alors, j'espère que cette séance est vraiment très bénéfique pour tout le monde. Vous pouvez, vous pouvez tout simplement effectuer ce travail tout seul et regarder la correction après. Alors, cette vidéo est utilisée uniquement bon pour faire la correction des exercices. Pas copier les réponses. Non, non, non, non, non. non. Il faut tout simplement faire un effort et après regarder cette vidéo. Cette vidéo est pour la correction seulement. D'accord alors, au revoir mes chers élèves de C1 et à la prochaine vidéo Ce sera donc la conjugaison dans la prochaine vidéo.